Il a réfléchi très vite, il m'a dit, écoute, bah, trouvez-y des ateliers et tout, on va voir ce qui se passe. Il avait vu l'atelier de Madjouk Benbella, déjà dit, on est tombé sur les fesses, parce que Majoub, on est un peu dans le même esprit, mais mm -hmm. ça n'a rien à voir avec de la technique. Il est tombé de haut, tu vois, il a fait, ah, l'atelier en plus par-dessus ça. Donc, euh, il a senti qu'il y avait peut-être des pépites et des ateliers cachés. Dit, il a fait des calculs, j'ai dit, John, il est là pour une heure pour venir ici tu vas payer 10, 20 fois moins cher ici, euh, tu, tu vas te poser aussi, c'est manière plus calme. Tout ça fait que, il a fait qu'il a fait « ouais, ok ». Donc on a, on a visité, visité pendant un an, moi je connaissais ce bien, je savais, je l'avais mis de côté parce que à l'époque je cherchais aussi une maison et euh, je voulais pas jouer cette facilité de, de se mixer à deux, mmh. je connaissais très bien. Donc on a commencé à fouiner tout autour en périphérie, Jusqu'au jour où il voulait acheter en face du musée ce que je racontais, moi j'étais en Chine, je lui ai dit non John, Fee, visite celui-là au dernier moment.